Bonjour Jérôme. Bonjour Hamid. Alors, ravi de vous retrouver et cette fois-ci, on va parler avec vous à la fois de macroéconomie et de stratégie financière. Alors, c'est vrai qu'en macro, s'il y a une variable qui est vraiment importante, c'est quand même la croissance, le taux de croissance. Et c'est vrai que ces derniers mois, on a été plutôt gâté. heureusement, après la crise sanitaire. On voit que grâce au vaccin, le taux de croissance dans la plupart des pays, c'est quasiment des, des taux de croissance, quasiment chinois. Or, là, vous semblez nous dire, attention, attention, les arbres ne grimpent pas jusqu'au ciel. Vous avez des doutes sur le taux de croissance pour qu'ils puissent se maintenir à ce niveau ben, Les taux de croissance qu'on a vu au premier semestre étaient exceptionnels, vous l'avez dit. Et donc c'est normal qu'on ait un ralentissement par rapport à des taux exceptionnels. On voit aussi que la situation immobilière en Chine est un sérieux coup pour la croissance chinoise. Donc ça, ça va avoir une influence oui. sur la croissance mondiale. Et puis on voit que les pénuries, notamment des composants, mettent certaines usines de production à l'arrêt. Le secteur de l'automobile est un bon exemple. Mmh. où On a un Stellantis, par exemple, qui annonce que certaines de leurs usines seront à l'arrêt pendant un certain temps, le temps qu'on ait de nouveau des composants électroniques. Et puis il y a la crise énergétique, qui, qui influence aussi non seulement les ménages, et aussi certaines entreprises. Alors justement, vous venez de dire quelque chose d'important, c'est la crise énergétique. Et c'est vrai que sauf à habiter sur une île déserte depuis quelques mois, tout le monde le voit, euh, les ménages en parlent, leur facture énergétique a augmenté, même les entreprises s'en plaignent. On voit très clairement qu'il y a une inflation euh, de l'énergie. Mais je voudrais vous poser la question, d'où vient cette hausse des prix de l'énergie qui a l'air comme ça un peu subite Alors les prix de l'énergie augmentent partout, le prix du pétrole a fortement augmenté, euh, c'est dû entre autres par cette reprise économique qu'on a. Simplement, cette reprise a causé certains engorgements, je dirais, qui font que, par exemple, en Europe, le prix du gaz a été quintuplé euh, ouais, par rapport énorme. au niveau de l'année dernière. Je pense que pour le gaz en Europe en particulier, il y, y a quatre choses qu'il faut prendre en compte. D'abord, nous sommes dans une situation où on ne fait plus de gaz en Europe, Ou bientôt on n'en fera plus, le fameux champ de Groninger, en Hollande, euh, dans 10 ans, il ne fera plus de gaz. Et donc, on n'a pas investi, je dirais, dans ce type d'énergie en Europe. De, de, de Et parce que septembre. les citoyens n'en veulent plus non plus. Voilà, les citoyens n'en veulent plus. On va, on va vers l'énergie verte, mais l'énergie verte vont dire aussi une période de transition. Et donc, pendant ce temps-là, la demande de gaz reste élevée parce que c'est l'énergie de transition par excellence. Donc, on doit aussi importer du gaz, puisqu'on ne le fait plus en Europe. Euh, or, les Asiatiques aussi, ils ont besoin de gaz, parce qu'ils font leur propre transition. Et donc, ils commandent tous les, tous les tankers de, de gaz liquéfié. Ils, ils sont pris par les Asiatiques. Du coup, ben, chez nous, de temps en temps, on en rate quelques-uns et donc c'est un impact sur le gaz. Et puis, il y a malheureusement le, le, le rôle de la Russie qui a, qui a eu un jeu géopolitique qui était compliqué et qui a, qui a probablement exacerbé les, les, les mouvements de marché. Alors justement, vous parlez de la Russie, euh, j'ai lu ici ou là que la Russie procéderait, alors c'est peut-être un terme trop fort, mais à une forme de chantage sur les Européens, en leur disant, bah, écoutez, si vous voulez un prix du gaz un peu plus faible, peut-être que vous êtes un peu plus conciliant sur l'Ukraine, ça vous semble excessif Ce n'est euh... pas à moi de dire si, si M. Poutine fait du chantage ou pas, mais ce qu'il y a de certain, c'est qu'on s'est rendu dépendant de, de ce gaz russe, euh, puisque, comme je vous le disais, le gaz est une énergie de transition, le temps qu'on soit à 100% vers le renouvelable. Alors quittons la Russie et Poutine, et parlons effectivement, restons plutôt sur l'inflation, on en a parlé, donc euh, notamment euh, via le, la hausse des prix de l'énergie. Alors moi, quand je lis euh, la presse économique, euh, j'entends et je lis que cette inflation, elle serait temporaire. Et puis euh, je lis l'un ou l'autre papier, on entend que la chief économiste du FMI, donc c'est quand même pas rien, dit que c'est temporaire, mais plusieurs trimestres, c'est quand même très long, donc c'est du temporaire, durable, on s'y retrouve plus. Euh, C'est vrai que le prix de l'énergie est un facteur important dans l'indice des prix. Et donc, pour l'instant, il pèse ou il fait augmenter l'inflation. Euh, pour ce qui est de l'impact du prix du gaz à très court terme, nous pensons que les prix qui ont été atteints pour l'instant sont assez exagérés et qui vont rebaisser. D'abord, on va recommencer à investir euh, dans, dans, dans, dans l'énergie en général. Euh, et donc ça, ça serait une chose qui, potentiellement, va faire baisser les prix de l'énergie. La deuxième chose, c'est qu'on peut espérer quand même que la Russie va jouer son rôle euh, de façon responsable, parce qu'un fournisseur doit être aussi responsable et on pense que ça va jouer son rôle. Et puis enfin, vous savez, on a des stocks de gaz en Europe. Alors, ils ne sont pas au niveau le plus élevé, mais d'après les études que moi j'ai vues, on n'est pas à un niveau de stock Alarmant, Il pourrait faire face au prélèvement le plus élevé qu'on a connu ces dix dernières années. Donc pour nous, les prix du gaz actuellement sont trop élevés et devraient contribuer à baisser et donc faire baisser l'inflation qu'on voit pour l'instant. Alors on a parlé de croissance, de pénurie, de rupture de stock, de hausse des prix de l'énergie, de chantage ou pas chantage géopolitique. Tout ça, j'imagine, a un impact sur le portefeuille des bah, personnes qui nous regardent. Ça, ça signifie quoi Que vous allez changé le portefeuille en termes géographiques ou sectoriels alors on n'a pas fondamentalement changé de, de stratégie d'investissement, mais c'est vrai qu'on a décidé de prendre quelques profits sur nos portefeuilles boursiers. Euh, bon, Les indices se sont bien repris, les plus bas de la crise, et ce n'est pas un mauvais moment pour élaguer notre portefeuille euh, et prendre ici et là quelques profits. Ceci dit, on reste investi en, en action, notre scénario de base, on en a déjà parlé, c'est une croissance qui reste solide et soutenue malgré les, les incertitudes dont on vient parler et les taux d'intérêt qui restent bas malgré le resserrement monétaire qu'on qu voit aux États-Unis. On est toujours très diversifié. on a encore quelques obligations, on pense qu'elles feront face au choc boursier s'il y en a. Et puis on a aussi des devises, euh, notamment du dollar, qui bénéficient quand même euh, normalement lorsqu'on est dans une période de, de resserrement monétaire. Merci Jérôme pour ces explications à la fois macroéconomiques et surtout microéconomiques. Merci encore. Merci Amid.